Soyons bien clairs, c'est à votre demande que nous avons effectué le test de paternité de l'enfant Carl Ebanda. Il en ressort à 99,97% que le petit Carl n'est pas l'enfant de M. Ibanda, mais celui de Paul. De vous non, regarde, on peut tout arranger, on peut, tout arranger. Soyons bien clairs, c'est à votre demande que nous avons effectué le test de paternité de l'enfant Karl Ibanda. Il en ressort à 99,97% que le petit Karl n'est pas l'enfant de M. Ibanda.